Bonjour tout le monde, c'est Wayman, content de vous voir aujourd'hui, petite vidéo pour vous annoncer les prochaines graines de cannabis qu'on va planter les nouvelles semences pour ma nouvelle grow, ma nouvelle culture vous avez vu ma dernière vidéo de unboxing avec ma superbe lumière, euh, graciosité de Vipar Spectra avec le modèle XS2000 et je suis sûr que vous avez regardé cette vidéo là, unboxing jusqu'à la fin car à la fin, je vous annonce que j'ai mis deux lumières Vipar Spectra dans ma prochaine grow. l'autre modèle. C'est aussi un unboxing que j'ai fait depuis environ un mois, euh, le modèle P2000. Donc ces deux lumières-là, c'est parfait pour une tente 4x4. La raison pourquoi j'ai mis deux lumières, c'est que une lumière n'aurait pas couvert toute la superficie à sa pleine euh, capacité là. Euh, une euh, lumière XS2000 c'est fait pour une tente 4 pieds par 2 pieds donc 4 pieds par 2 pieds 8 pieds carrés au sol là, en forme de rectangle donc euh, la P2000 c'est la même chose 2 pieds par 4 pieds donc un autre 8 pieds carrés 8 plus 8, 16 donc euh, je vais installer ces deux lumières là dans une tente 4 pieds par 4 pieds 4 x 4 16. Donc, c'est parfait. Donc, deux Vipar Spectra dans la même tente. Euh, XS2000 et la P2000. Euh, la XS2000, c'est un peu le haut de gamme euh, de Vipar Spectra. Euh, plus de wattage, elle est plus forte. Euh, elle est plus belle aussi. Et euh, les lumières LED, c'est euh, de marque Samsung. Tandis que la P2000, c'est une marque... Euh, différente même le driver, le petit moteur au dessus c'est Meanwell qu'on revoit là, sur euh, de très grandes compagnies et euh, l'autre modèle pour la P2000 c'est un, un autre modèle que le, le Meanwell donc XS2000 Meanwell Samsung P2000 aucune d. mais l'idée euh, de cette vidéo c'est vraiment les graines de cannabis. Vous savez que mes premières grows, on a fait affaire avec Barnes Farms. Et pour cette fois-ci, nous n'avons pas acheté. J'ai pas acheté les graines de cannabis chez Barnes Farms. Je les ai achetées chez Ripper Seed. J'ai acheté des paquets de trois graines de cannabis féminisées. Donc les trois graines 6 pouces. Ça va être des buds, des fleurs, des cocottes. Il n'y aura pas de plants mâles avec des petits bouts. Des petits bouts des euh, boules de pollen ça va être vraiment féminisé Mendo Chino Purps mélangé en boba couche donc euh, 24 euros 24 euros pour 3 graines de cannabis plus le shipping là, je ne m'en souviens plus exactement donc euh, Mendo Chino Purps c'est vraiment plus près du Purps de grill que le premier purps que j'avais commandé de Dinafem. C'est vrai, j'avais commandé des graines de Barney's Farm, mais aussi de Dinafem. Donc là, c'est vraiment Reaper Seeds. Je vais planter euh, deux graines de Mendo Chino Purps mélangées en boba couche. Donc, mes verres sont déjà installés. J'ai déjà écrit euh, Phénotype numéro 1, Phénotype numéro 2. J'ai coller mes collants, utiliser mon marqueur, et pour cette grow de 4 pieds par 4 pieds, on va faire différent de la première grow. La première grow, on avait mis 9 plants, plusieurs d'entre vous se posaient des questions sur l'espace, mais c'était ma première grow, euh, je voulais avoir plusieurs variétés, euh, présentement j'ai déjà quelques variétés de cannabis qui sont en train de sécher, il me reste encore des restants de ma première grow, donc cette grow-ci, 4 plants quatre plans dans une tente quatre pieds par quatre pieds on va euh, il va falloir prendre la place il va falloir euh, se procurer des scrog on va euh, plier les branches on va on va euh, enlever les tops on va topper pour euh, créer plusieurs tiges plusieurs euh, branches donc ça va être une nouvelle grow avec deux lumières Vipar Spectra. Et 4 plants de Ripper Seeds. 2 de Mendo Chino Purps. Si on parle un peu du Mendo Chino Purps, ils ne disent pas grand-chose. Euh, ils va avoir des belles couleurs. Des belles couleurs de mauve. Et vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Ils disent que c'est euh, deux euh, variétés de, de couches. Donc, euh, je trouve qu'ils ne l'ont pas vraiment mis en, en, en valeur. là, Mais. Euh, Belle plante avec de très belles couleurs qui va euh, donner beaucoup de couleurs à notre jardin. L'autre variété encore de Ripper c'est des do -G, Doji -G, en anglais. Do-G. Bien écoutez, euh, c'est du docido. -si, -do, si vous aimez mieux, du Docidos, -si docido. -si mélangé en white fire. OG. Si vous aimez mieux. A.K.A. Wi-Fi, phénotype numéro 43. Donc, Dosidos -dos, hein, avec Fire, White Fire OG. White Fire OG, White Fire OG, avec dossi -dos. On va planter deux graines de cannabis de ça. Donc, euh, je vais faire un trou d'environ euh, un cm. 1 cm. Et euh, des fois, je triche d'un centimètre et demi, un centimètre. On va recouvrir... Euh, la graine de cannabis de terre. Je sais que plusieurs d'entre vous utilisent euh, la, la, la technique du Ziploc avec un Scott C'est la marque, là, un, un papier hygiénique, un papier, euh... comment on appelle ça? En tout cas, pis, euh, dans un papier, vous épongez ça. On peut voir les racines. J'aime pas ça. Euh, vous connaissez euh, le YouTuber Mr. ben Écoutez, c'est pas mal ma référence, Mr. Canagro Et puis, euh, il plante ça directement dans la terre. Euh, J'ai quand même un très bon succès de cette façon-là. Et puis, on va continuer ainsi. Donc, un trou, un centimètre. On installe la graine, on recouvre de terre. On met de l'eau. On met de l'eau. Euh, puis, après deux jours, ça dépend. Même après une journée, des fois, là je mets quelques gouttes d'eau avec mes doigts. Euh, et puis, après 3-4 jours, c'est supposé de sortir. Je vais mettre ça à 30 pouces de ma lumière. Je vais installer là, mes copes à 30 pouces de hauteur. Vous, vous aimez ça? 30 pouces euh, de hauteur. Et puis, la lumière, il ne faut pas la mettre trop forte. Euh, je vais vous dire 30 pouces, 30%. Mais je vais mettre la lumière à, à 25%. Euh, il y a un dimmer sur les deux modèles. Je vais juste allumer un modèle. Je vais utiliser la XS2000. Euh, présentement, je ne vais pas ouvrir la P2000. On va économiser de l'électricité. On n'a pas de besoin de deux lumières présentement. Donc, euh, j'installe mes graines de cannabis et puis euh, je vous montre le résultat là, avec la lumière allumée. Donc, euh, on regarde ça immédiatement. Alright gang, euh, voici le résultat de mes 4 graines de cannabis dans les solo cups. On va voir les racines. Ah non, elles sont pas encore poussé. On va attendre 3-4 jours en espérant que ça sorte. Donc, Doji euh, 1, Doji 2, Mendochino Purps en boba couche 1, Mendochino Purps en boba couche 2. La P2000... Elle est éteinte et la XS2000 est allumée. J'ai mis ça à 25% d'intensité. 30 pouces de hauteur. J'aime dire 30 pouces de hauteur, 30 pouces d'intensité. Mais on me ça à 25, ça va être assez. J'ai euh, arrosé mes euh, graines de cannabis. Toujours un peu stressant, on a hâte que ça sorte. Et... Euh, J'espère que, premièrement, que ça sorte. Puis, deuxièmement, qu'on ait des bons phénotypes. Qu'on ait des bons goûts, des bons buzz. Pas juste euh, un petit goût, qu'il y ait deux, trois saveurs là, dans, dans notre cannabis. Donc, quatre plans seulement. Dans cette grow, on va utiliser les Scrogs pour vraiment prendre le plus de superficie possible dans la tente. Et euh, on va regarder l'évolution. Et à un moment donné, là, on va ouvrir la deuxième lumière. Euh, surtout là, en floraison, c'est vraiment la floraison qui est le plus important. Car en végétation, en croissance, cette lumière-là peut, su peut supporter, peut euh, accommoder 4 pieds par 3 pieds. Donc euh, 4 pieds par 3 pieds, c'est quand même 12 pieds carrés, donc euh, le 3 là de la tente. Donc on regarde l'évolution de ça. Soyez attentifs. L'agro des deux lumières 2000, XS 2000, P 2000. Et vous savez de quelle compagnie Vipar Spectra. Salut gang. À la prochaine.